Cette voiture, c'était celle de mon défunt mari, il en prenait grand soin. Il était pilote de rallye et c'est pourquoi j'ai moi aussi quelques notions de pilotage.